Chapitre 27. 1. De là je me dirigeais du côté de l'Orient, vers une montagne qui s'élève au milieu du désert et dont je ne pus apercevoir que la superficie. 2. Elle était couverte d'arbres issus de la semence dont on a parlé, et une eau en descendait. 3. De là une cataracte, composée en apparence de plusieurs autres s'échappait à l'Occident et à l'Orient. D'un côté s'élevaient des arbres, de l'autre on voyait de l'eau et de la rosée.